Bonsoir à toutes et à tous. Euh, bienvenue à, à ce nouveau jeudi d'acrimède sur euh, les think tanks, les experts, leurs experts pardon, et les médias. Euh, un jeudi d'acrimède où on reçoit aujourd'hui euh, Roger Langlais et Olivier Villain, qui sont co-auteurs euh, du livre euh, « Un pouvoir sous, sous influence euh, quand les, les think tanks confisquent la démocratie ». Vous pouvez trouver à, à la table à l'entrée. Euh, juste. Un petit mot en introduction sur ACRIMED. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, ACRIMED est une est l'acronyme de Action Critique Média. C'est une association qui s'emploie depuis près de 15 ans maintenant, plus de 15 ans même, à faire de la question des médias une question politique et qui compte pour cela sur, sur plusieurs moyens. Le premier, c'est sa page Internet, www.acrimed.org. Euh, Acrimed est une association à laquelle euh, vous pouvez adhérer. Il y a des bulletins d'adhésion euh, à l'entrée. Euh, depuis peu, on, on a sorti également un magazine qui s'appelle Média Critique, qui est maintenant dans, dans son deuxième numéro. Voilà, que vous pouvez également euh, trouver euh, à, à l'entrée aux, aux deux tables. Le premier numéro était sur les sondages le second sur euh, le sexisme médiatique. Euh, on va euh, aujourd'hui aborder la question des, des think tanks, euh, donc je vais passer la, la parole très rapidement. Juste deux petits mots en, en introduction pour dire que euh, ces, ces think tanks, euh, le mot est, est employé parfois tel quel en, en français, il peut parfois être euh, traduit littéralement comme euh, réservoir de pensée, euh, laboratoire d'idées, il, il y a plusieurs, euh, plusieurs traductions possibles. Euh, c'est des acteurs qui étaient euh, plutôt euh, inconnus euh, du grand public aux abords des années 2000, notamment, enfin surtout en France, et qui, petit à petit, se sont euh, institutionnalisés et qui ont fini par euh, être convoqués de plus en plus par euh, le, le, le monde politique et euh, le monde médiatique, notamment. Et c'est ce qui a motivé un peu le, le, le, le souhait de, de recevoir euh, Roger Langlais et Olivier Villain, et de voir dans quelle mesure euh, ces, ces, ces acteurs... Ces, ces think tanks, euh, dont certains euh, ont, ont droit de citer un peu partout, puisqu'on les, on les retrouve de plus en plus euh, dans, dans les journaux. Euh, ils sont cités par les, le personnel politique. Euh, ils interviennent, euh, ils sont sur les plateaux télé, ils interviennent dans les, les émissions radio. Une émission télé leur est même consacrée. Euh, et euh, donc, du coup, on avait envie d'en de, savoir un peu plus et de, de voir quels étaient les, les liens entre, euh, entre ces, ces think tanks, ces laboratoires de pensée, et. Euh, et les médias, et de voir dans quelle mesure, peut-être, les médias sont des chambres d'écho euh, de, de, de ces acteurs-là. Avec, euh, notamment, une, une série de questions qu'ils qu posent, euh, y compris par rapport à, à l'exercice même du métier journalistique, euh, puisqu'on se demande dans quelle mesure euh, le, le, le, ces, ces experts, entre guillemets, euh, ne participent pas aussi de la, la déqualification du, du métier de journaliste. Et voir, euh, pour ces, ces think tanks qui se réclament souvent indépendants, eh de voir peut-être euh, quelle est leur, leur structure de financement euh, et euh, quels sont le, leurs liens avec euh, les sphères de, des affaires et également donc, du journalisme. Donc pour ça, je passe la parole à Roger Langlais. Merci. Bonsoir. Merci. Euh, je, je vais peut-être attaquer simplement euh, euh, déjà en, en parlant de motivation au départ, que, comment on s'est mis sur, ces, sur les in-tanks, sur le sujet... Euh, en fait c'est un soir euh, on, on, on faisait connaissance et je crois que quelques minutes après avoir commencé à discuter on s'accordait sur l'idée de faire un bouquin sur les think tanks. Euh, c'est à dire que je, moi j'avais beaucoup travaillé sur le sur lobbying euh, sur les agences de lobbying, les techniques des lobbyistes etc. donc le, le, les techniques d'influence sur le, sur le pouvoir et sur l'opinion publique et, euh, et Olivier, euh, finalement, euh, travaillait aussi sur ces questions-là sous un angle plus social, on va dire, sur les, sur les dossiers plus sociaux. Et, et, et très vite, en, en échangeant, donc, euh, nous est apparu à, à la fois le, le, le sentiment qu'on ignorait énormément de choses sur ces syntaxes et, et par ailleurs qu'ils étaient très influents et que c'était, euh, pour le dire vite, euh, un instrument, en fait, des, des lobbies financiers et industriels. Ah ouais. Pour, pour dire les choses très vite. Et là, tout de suite, problème de définition, parce qu'évidemment, euh, si par exemple, on prend euh, la fondation Copernic qui se définit, qui se présente comme un think tank, comme un think tank évidemment, euh, là, on n'a plus un lobby financier industriel, on a, on a à peu près, euh, même en termes de fonctionnement, une structure qui fonctionne euh, à peu près à l'opposé, en fait, comme on le verra, de, des, des structures qui, elles, sont financées par les industriels ou, ou les banques. Euh, donc là, tout de suite, euh, j'entre sur la question des définitions. Euh, J'ai la question des définitions parce que selon les auteurs, euh, on s'aperçoit vite que euh, les définitions peuvent, euh, peuvent être assez, euh, assez variées, euh, voire contradictoires. Et, euh, et cette question des définitions, évidemment, comporte des enjeux, comme toujours. Ces... Euh, J'avais rencontré le même problème à propos de la définition d'un lobby ou d'un lobbyiste. Alors quand on demandait aux lobbyistes qu'on lisait des... Des, des publications, des, des ouvrages de lobbyistes. On s'avère que la, la définition de lobby, c'est consistait en gros à dire, mais les lobbyistes sont partout, tout le monde est lobbyiste. Euh, le propriétaire de chien est un lobbyiste l'air de rien parce qu'il défend les intérêts des propriétaires de chiens pour l'accès au bac à sable ou je ne sais pas quoi pour qu'il puisse pisser dans la rue. Euh, le poète est un lobbyiste aussi puisqu'il défend euh, pas, les émotions, euh, le fait de pouvoir aller devant la nature, etc., etc. Tout le monde se retrouve lobbyiste avec les lobbyistes. C'est ça qui est quand même formidable. Et on va les retrouver dans notre histoire de syntaxe. Euh, C'est-à-dire que les auteurs, les, les, ceux qui dirigent les syntaxes aujourd'hui, du côté donc de, de, on va dire des structures libérales, euh, ont la volonté de se banaliser dans le paysage euh, c'est-à-dire de se présenter comme euh, étant des structures euh, citoyennes, démocratiques et, et, et œuvrant pour la démocratie. Et je retrouve exactement le même discours euh, que j'ai toujours entendu du côté des lobbyistes, c'est-à-dire le euh, discours qui consiste à dire « nous sommes l'expression de la démocratie et sans nous, il n'y en aurait pas ». Il y en a marre de l'État jacobin euh, où tout se décide de façon centralisée, euh, de cet État, avec ses, ses grands fonctionnaires qui prennent des décisions euh, à, la place, euh, à la place des partenaires sociaux, euh, et, et, etc., etc. Exactement le même discours, c'est-à-dire qu'ils se présentent comme, euh, des, euh, comme les, les, les gardiens de la démocratie et les acteurs de la démocratie. Et il se définit, si vous prenez la, tous les ouvrages qui sont écrits euh, ou, les, ou les articles par les membres de, des Symptoms en, que, en question... Euh, ils euh, se définissent, ils incitent beaucoup là-dessus, comme des structures indépendantes. Alors quand on creuse et qu'on découvre les financements dont on va parler, c'est-à-dire essentiellement les entreprises du CAC 40, euh, ce sont les gros financeurs de ces syntaxes. Quand on creuse et qu'on évoque justement à ces, à ces représentants de, de ces structures, euh, ces sources de financement, alors ils disent bah, « vous n'êtes pas indépendant, Ils disent « si, si, c'est indépendant ». Mais nous, ce qu'on veut dire, c'est indépendant de l'État. Voilà. Sauf qu'ils oublient de le rappeler, en général, dans leur communication. Hein. Y compris sur leur site, hein. euh, il faut creuser indépendamment de quoi. Ça fait penser un peu à ce que disait Sartre à propos de la conscience. Et la conscience, ça ne veut rien dire. la conscience de quoi Et là, on commence à parler de quelque chose. Euh, et sinon, on substantialise un truc comme l'indépendance. Bon. Et, et, et ce qui est assez étonnant, c'est que beaucoup de journalistes euh, reprennent le terme de structure indépendante euh, sans dire de quoi. Bon. La question de la définition, elle nous est déjà reprochée aujourd'hui euh, par euh, l'Observatoire français des think tanks euh, sur son site, dans un article assez méchant, qui dit que l'ouvrage qu'on a fait est nul et non avenu. Euh, c'est bien l'Observatoire français des Sintanks. qui se présente lui-même comme indépendant, dont on parle un peu dans le livre. Euh, on règle le problème en quelques lignes hein, concernant cette structure. Euh, C'est-à-dire qu'on rappelle qu'en gros, c'est un... Il euh, y a une très faible production et que, euh, en fait, c'est euh, un instrument euh, qui euh, vient mettre en valeur, tout simplement, les syntaxes néolibéraux. Bon, voilà. Euh, c'est très très très simple. Et euh, tout en disant que le livre est nul, il consacre quand même, je ne sais plus combien, euh, l'équivalent de 10 pages pour démolir le livre, hein, euh, en disant euh, que euh, dans ce livre, il y a tout et n'importe quoi. Et donc, ça, c'est intéressant et en partant du fait que nous n'aurions pas donné de définition rigoureuse des synthèses. La définition sur laquelle on s'est appuyé, et là les enjeux sont énormes, la définition sur laquelle on s'est appuyé, c'est la définition la plus large, c'est celle de groupe de réflexion et d'influence. Il y avait une raison à ça, d'une part parce qu'il n'y a pas de définition euh, plus, plus précise, quand on creuse, même du côté des lexicographes, etc. C'est encore quelque chose d'assez récent, et finalement, dont l'histoire euh, terminologique est, est, est un peu obscure. Mais euh, c'est le terme, finalement, sur lequel... Euh, c'est la définition sur laquelle s'entendent, euh, on va dire, le, la plupart des observateurs euh, qui traitent du sujet, quand ils ne sont pas impliqués directement dans ces, dans ces structures, donc groupes de réflexion et d'influence, et pourquoi on a choisi ces définitions large? Parce que euh, la réalité et ce qu'on a voulu montrer, ce qui nous est apparu vite au cours de l'enquête et de l'analyse, c'est que les think tanks euh, sont non seulement euh, très variés dans leur, composi dans leur composition et, et, et euh, comment dans leur manière d'intervenir, de créer des réseaux entre eux, de s'articuler. Euh, autour d'activités qui sont aussi bien faites par des agences de lobbying que des fondations, que des commissions, euh, avec une variété même de, de durées. Certains sont très éphémères, d'autres reviennent, d'autres ont une, une durée de vie longue, etc. Mais ce qu'on remarque, c'est que cette activité fondamentale qui consiste à construire des consensus, à fabriquer des consensus, euh, finalement beaucoup de structures le font, en se présentant sous des masques, euh, des masques très divers. Et euh, là, l'Observatoire français des de tanks nous reproche de confondre, euh, enfin bon, c'est une critique extrêmement euh, euh, je pense, extra, extrêmement primaire, on va dire, mais précisément joue là-dessus, c'est-à-dire nous, nous reproche de confondre, tellement on est nul, euh, des euh, fondations, des commissions, euh, et, et, et, etc. etc. Bon et de citer euh, en particulier par l'Institut de l'Entreprise, où ils nous disent que ce n'est pas un, think tank, un en fait c'est un lobby, c'est une structure de lobbying, euh, etc. Donc ça, c'est tout de suite pour euh, clarifier et anticiper peut-être la question qui reviendra, parce que c'est quand même un enjeu important, donc celle de la définition des think tanks. Notre objet euh, dans, cette, dans cette analyse, euh, c'est euh, les pratiques. Euh, et euh, on a suivi, pour y comprendre quelque chose, le, le, le double fil d'Ariane de, des financeurs. Moi, j'ai remarqué depuis euh, des, déjà des années dans, dans le lobbying, pour y comprendre quelque chose quand tout devient. Euh, euh, quand on a l'impression que tout le monde, les différents partis, ça disent la même chose, euh, les différents partenaires sociaux, syndicats ou euh, entreprises commencent à dire la même chose, etc. Euh, pour s'y retrouver, souvent, il faut euh, simplement chercher les financeurs derrière les, les structures. Et euh, l'argent, c'est curieux, mais à chaque fois, c'est très éclairant. Savoir qui finance, euh, voilà, comment ça s'articule, les liens de parenté entre les structures, la manière dont elles se créent les unes les autres. Et puis, bien sûr, derrière, les intellectuels en question, hein, lobbyistes ou euh, personnalités plus, euh, plus, plus insérées dans le monde universitaire euh, ou, ou médiatique... Et c'est à partir de l'identification des personnalités et des financements, financeurs, que l'on discerne des choses. La première fois que j'avais compris ça, en fait, c'était dans les années 90. Ça a l'air tout bête une fois que c'est dit, c'est très évident. Mais quand on est face à des discours qui sont tenus par des, on va dire, des, des, des tables rondes réunissant presque tous les acteurs de la société civile, euh, on ne comprend plus. Et, et, et donc on y croit d'autant plus dit si tout le monde dit la même chose, c'est que ça doit être la, la vérité. Euh, donc j'avais vu ça, moi, dans les années 90, avec, en travaillant sur l'affaire de l'amiante, où là, je me retrouvais dans une situation où les syndicats, tous les syndicats, syndicats ouvriers y compris, les syndicats, les experts scientifiques, les représentants du monde patronal, hein, des, des industriels de l'amiante, les, les ministères, ministères de la santé, de l'environnement, etc., tous disaient... On contrôle le problème de l'amiante. Il n'y a pas de problème. Et on avait une négation aussi de, un déni sur euh, la toxicité de l'amiante. Et pour y comprendre quelque chose, donc pour prendre le recul et pour comprendre pourquoi ce discours était tenu et comment euh, on parvenait à un tel consensus, euh, eh bien il a fallu identifier la fameuse structure de lobbying, le comité permanent amiante, le CPA. Au passage, j'avais découvert qu'il y avait aussi le comité permanent de chlore, le comité permanent cadmium, le comité permanent plomb, etc. Et, et, et qui étaient les financeurs de cette structure qui réunissait tous les partenaires sociaux et tous les ministères, y compris les associations euh, de consommateurs euh, J'ai perdu le fil de mon idée. Pour comprendre ça, euh, en fait, il a fallu euh, remonter euh, là jusqu'aux financeurs de cette structure et les, structures de, les financeurs de, du, du comité permanent Amiante, c'était les industriels de l'Amiante qui rémunéraient ces différentes euh, enfin, les, les partenaires privés qui y participaient, y compris les experts, euh, les experts scientifiques et euh, le tout était en fait euh, organisé au niveau de la rédaction, au niveau du secrétariat au niveau des réunions, etc. par euh, une structure qui s'appelait qui s'appelle toujours Communication économique et sociale, qui était en fait une agence de lobbying. Et donc on avait cet emboîtement-là, qui est tout à fait typique, en fait, de ce que je retrouve systématiquement. Pour moi, le, le, le dossier de l'amiante, c'est le dossier phare euh, de ce type de structure, euh, c'est-à-dire des agences de lobbying qui commandités par des industriels, mettent en place des structures euh, qui ressemblent à des tables rondes. Ça me fait même penser, de certaine façon, à ce qui, ce qui va se passer après avec le Grenelle. Euh, C'est-à-dire où on a l'impression que euh, toute la société est démocratiquement représentée dans la structure. Pour les syntaxes, de façon plus, plus générale, on va dire, là, on a quelque chose qui ressemble plus à une structure d'expertise pure, en quelque sorte, euh, avec souvent donc, des universitaires ou des intellectuels, euh, des économistes euh, qui, qui se présentent comme tels et qui oublient en général de rappeler qu'ils sont membres de Synthanks. Euh, C'est la spécificité. Je dirais depuis le début des années 2000, depuis l'explosion des think tanks on a euh, des agences de lobbying qui sont souvent beaucoup plus en retrait qu'elles ne l'étaient auparavant. C'est-à-dire jusqu'à à peu près les années 2000, et, et on montre que ça existe encore, les agences de lobbying produisent des expertises. Elles produisent des rapports. Euh, elles ont un rôle souvent de think tank en fait. Euh, sauf qu'aujourd'hui, euh, on s'aperçoit qu'elles sont quand même plus en retrait par rapport à ça. Et quand on creuse, on s'aperçoit que, euh, eh bien, très souvent, les agences de lobbying proposent à leurs clients, industriels et financiers, la création de think tanks ou l'instrumentalisation euh, de think tanks déjà existants. Ça, ça fait partie... Du, euh, on va dire, de, de, de, de, de l'ensemble des services euh, que proposent les agences de lobbying aujourd'hui à leurs clients, agences de lobbying qui elles-mêmes se confondent, dire euh, donc voilà la, la confusion du paysage, agences de lobbying qui elles-mêmes se confondent avec des agences de communication qui ont développé là aussi euh, la variété ou la palette de leurs services et qui euh, proposent aussi bien euh, aujourd'hui des plans de com que la création de syntanks, faire travailler des syntanks, euh, et, et, et monter des structures euh, transversales, euh, etc., etc. On verra peut-être avec, euh, avec les questions. Donc voilà pour la définition, vous voyez, la complexité du, du paysage qui fait que si on se donne une définition trop rigoureuse a priori sur les syntanks, qu'on commence par là, euh, bon, on est foutu, euh, on ne comprend plus rien, puisque c'est précisément... Euh, de, de, par leur inclusion dans le paysage et sous des formes finalement apparemment extrêmement variées que euh, ces structures de réflexion et d'influence arrivent à être opérantes et à créer des consensus dont on a l'impression qu'ils sont évidemment des consensus euh, liés à l'évidence euh, ou liés à la vérité à l'objectivité dans la manière de poser les problèmes on verra aussi avec Olivier tout à l'heure comment sur les grands dossiers dette publique, etc. donc ces consensus ont été créés et sont entretenus Je vais vous poser une question, même deux. La première question, donc, c'est euh, qui a dit, d'après vous, qui a pu dire il faut écarter l'idée de donner un coup de pouce au SMIC parce que cela risque de pénaliser l'emploi Il ne faut pas augmenter le SMIC parce que ça risque de pénaliser l'emploi. Alors, est-ce que c'est Brice Hortefeux, quand il était ministre du Travail et des Relations Sociales, ou est-ce que c'est Terra Nova Alors on entend Terra Nova. Alors Terra esprits là. c'est vrai que c'est Terra Nova et, et c'est vrai que c'est Brice Hortefeux aussi. Et quand Brice Hortefeux a dit ça à l'Assemblée nationale en s'adressant donc euh, aux législateurs, c'était pour euh, évidemment s'opposer à l'augmentation du SMIC, mais euh, il s'adressait au camp socialiste, et il citait un rapport de Terra Nova. Alors, cette, cette question, c'était évidemment pour, pour montrer, euh, là, ce que pouvait être euh, la production de pensée unique euh, dans un contexte, normalement, où on a l'impression qu'il y a quand même des tendances de gauche, de droite, euh, en l'occurrence, Terra Nova, il travaille pour le Parti Socialiste, sur beaucoup d'autres questions, en particulier, on pourrait s'amuser à faire le même jeu, comme ça, avec des, des citations sur enfin, la réforme des retraites. Hein. Euh, donc, Pour tout un tas de, de citations qu'on reprend dans le bouquin, euh, on met le lecteur au défi de savoir si c'est euh, François Hollande, euh, si c'est euh, Copé... Euh, si, euh, si royal, euh, etc. etc. Euh, le modèle à la suédoise, euh, défendu aujourd'hui par Terranova aussi bien que l'Institut Montaigne, euh, on l'a euh, retrouvé dans la bouche en fait, de, de, des, des leaders de l'UMP aussi, aussi bien que ceux du PS. Et comme ça, sur un certain nombre de dossiers importants, fondamentaux même, euh, on a cette, euh, cette pensée unique. Et en travaillant sur les think tanks, ce n'était pas notre objet au départ, donc on a découvert euh, finalement une des grandes explications euh, de la pensée unique, c'est-à-dire que ces structures euh, financées par les euh, grands industriels et les grands financiers euh, font euh, ce qu'on peut appeler de la pensée à la coupe. Vous voulez quoi Vous en voulez combien euh, Mais c'est fondamentalement la même chose. Si on prend les, les principaux financeurs de l'Institut Montaigne, Je ne connais pas par cœur. Mais... L'Institut voilà, bon, bon, Montaigne, c'est un des sites les plus influents là, donc, des, des, des années 2010. Euh, Il a été fondé par Claude Bébéard, l'ancien patron d'AXA. Euh, les, parmi les financeurs, on trouve AXA, bien sûr, Alliance, Groupama, les banques BNP Paribas, Lazare Frères, Rothschild et compagnie, les groupes Bouygues, Dassault, LVMH, Bolloré, Sanofi Aventis, la Caisse des dépôts, l'opérateur téléphonie ActiCall, l'industriel du nucléaire Areva, la, multi, la multinationale du, du pétrole Total, Capgemini, EADS, Terra Terranova, les financeurs, EADS, Capgemini, Total, Areva, Acticol, la caisse des dépôts. Ça éclaire quand même. Enfin, nous, on a le sentiment quand même euh, que, euh, de mieux comprendre euh, les choses dans la mesure où l'on sait euh, que euh, les experts, ou les, enfin les intellectuels, entre guillemets, qui travaillent pour ces structures, euh, comme les intellectuels en général, euh, mordent rarement la main qui les nourrit. Ou, qui, euh, ou dont ils attendent une reconnaissance ou du pouvoir. Et ça, pour nous, ça a, été, euh, ça a été un fil particulièrement éclairant, euh, et ça nous a permis de comprendre, puisqu'on retrouve derrière tous nos grands temples les plus influents d'aujourd'hui, euh, les mêmes financeurs. C'est ce qu'on ce qu appelle aussi le système à l'américaine, hein, c'est-à-dire c'est... Euh, la, la méthode qui consiste à financer euh, tous ceux qui risquent d'arriver au pouvoir, et comme ça on est sûr d'être gagnant à l'arrivée hein, et de, de, tenir, euh, de tenir les dirigeants. C'est ce que Vincent Bouzy avait remarqué en, en travaillant les papiers de la CIA euh, et de la Maison-Blanche, euh, où il remarquait que euh, la Maison-Blanche et la CIA finançaient, par exemple, au moment de la guerre d'Algérie. Euh, Finançait, euh, aussi bien les réseaux euh, gaullistes que le FLN et que l'OAS. Quand on a de l'argent, euh, et là on, on touche là au cœur de, de la corruption, quand on a de l'argent, on peut se les payer presque tous. Quoi. Bon. Et, et à partir de là aussi, on découvre nous, euh, des choses qui, qui enfin, à nos yeux, sont très, très éclairantes pour, euh, pour ce qui produit euh, aujourd'hui euh, de, de l'opinion. Au passage, euh, on le disait tout à l'heure, euh, on remarque que euh, ces think tanks, euh, enfin les, leurs membres euh, les, plus, les plus actifs, euh, sont présents aujourd'hui, sont très très présents dans les médias, on va jusqu'à dire qu'ils trustent littéralement les médias, euh, pour répéter toujours les mêmes choses concernant tous les grands dossiers, pour nous donner le sentiment d'une nécessité intellectuelle incontournable notamment dans le règlement de la dette publique, et sur les autres dossiers, toujours pour nous donner le sentiment qu'on ne peut pas penser autrement si on est sérieux. Il y a la construction de ce que Edward Bernays, qui est un des pionniers du lobbying qui a commencé dans les années 30 aux états unis un des grands concepteurs des méthodes modernes du lobbying... Euh, donc disait, c'est-à-dire qu'il faut multiplier les, euh, les intellectuels euh, instrumentalisés. Euh, il faut toucher, il faut aller toucher au maximum et faire parler les leaders d'opinion dans tous les groupes sociaux et dans tous les médias euh, pour leur faire dire la même chose. Et il s'amusait, lui, il a, développé, il a développé ça aux états unis avec les cigarettiers, au service des cigarettiers. Et euh, du coup, bah, pendant des décennies et des décennies, aux états unis on avait euh, même les leaders du monde médical qui répétaient que le tabac était bon pour la santé, euh, qui bon pour les bronches, euh, bon pour la voix, euh, euh, etc. etc. Euh, et, et, alors je vous passe des, bon, les, les, les détails là-dessus, mais euh, c'est vrai que lorsqu'on fait, et là on refait un peu l'histoire du lobbying lui-même, euh, on découvre que, finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui les syntaxes, c'est une invention là, de Divili, Bernays, euh, etc., euh, très précoce aux États-Unis, et qui, euh, donc, technique de construction des consensus, euh, qui consiste à euh, reconstruire euh, la réalité... Euh, d'une certaine façon, le pragmatisme, hein, cest à la manière d'y répondre euh, de façon adaptée, euh, etc. Et donc d'intercaler, comme disait Bernays, entre la perception des gens, hein, ou la, la pensée des gens, et la réalité, euh, des figures de raisonnement qui donnent l'impression d'être réalistes et sérieux, euh, et qui doivent se présenter à l'esprit de tout le monde dès pose le problème. Un des exemples de ça, c'est ce qu'on ne voit fleurir souvent en amont dans les publications des assureurs. Les assureurs sont souvent en pointe, en fait. Hein, c'est presque la meilleure littérature à lire aujourd'hui pour comprendre quelque chose. Ces intellectuels travaillant aussi, pour les plus déterminants, pour les grands groupes d'assurance... Euh, où l'on trouve, par exemple, sur le principe de précaution. Dès qu'on a commencé dans les années 90 à parler du principe de précaution à l'intégrer au traité européen, euh, ensuite en 2005 à la Constitution française, etc. Euh, donc l'idée de judiciarisation, de risque de judiciarisation de la société française, euh, comme les Américains. Euh, donc avec l'idée qu'il euh, fallait donc créer euh, le sentiment qu'aux États-Unis c'était vraiment l'enfer. Hein. Que les citoyens saisissaient beaucoup trop la justice. Et je rappelle toujours à ce propos que, euh, par exemple, en France, à propos de judiciarisation de la société française, le nombre de procès contre les cigarettiers, vous savez combien c'est Combien il y a eu en France de procès contre les cigarettiers Un, perdu. Perdu par euh, le plaignant qui avait un cancer du poumon, et il y avait une goguenardise euh, générale. Hein, euh, sur ce plaignant, c'est-à-dire en France, c'était... Euh, quand même, il exagère. Euh, on, sait, on savait déjà que c'était cancérogène. Et, tout. Bon. Euh, et les médias étaient à l'avenant. C'est étonnant. Sur, euh, sur l'amiante, on avait encore nos zéro procès, qu'on avait déjà eu 300 000 aux états unis gagnés par les plaignants. Et il a fallu la création de l'Andeva et un lanceur d'alerte extrêmement habile, opiniâtre, etc., comme Henri Bézera en particulier, pour obtenir là. Euh, la dénonciation des lobbies et la manière dont ils avaient construit le consensus avec l'aide des syndicats pour nous faire croire que l'amiante était un problème, un problème réglé. Je disais, un défi Dariane, et je vais finir là-dessus, on y reviendra, c'est de repérer aussi les personnalités influentes dans ces structures. Et il y en a un certain nombre qu'on revoit systématiquement presque dans toutes les structures, dans tous les syntaxes. François Evald, François dont vous connaissez un petit peu certainement le, le parcours, enfin donc euh, élève zélé de, de Michel Foucault, euh, qui, euh, qui, est passé, qui est devenu le, le grand intellectuel des assureurs, des grands groupes d'assurance, et euh, qu'on retrouve dans énormément de ces structures, euh, soit en tant que membre, soit en tant que responsable. Euh, Olivier vous parlera tout à l'heure d'autres personnalités, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ces gens qui ont tendance à truster les médias, euh, donc rappellent volontiers qu'ils sont qui philosophes, qui économistes, etc., mais euh, quasiment jamais, et surtout pas à la télévision, qu'ils sont des responsables de think tanks financés par les entreprises du CAC 40. Alors, tout à l'heure, on verra le cas de Dominique Régnier et, et d'autres, par exemple, qui apparaissent systématiquement, en oubliant de signaler quand même cette, cette situation, c'est-à-dire ce conflit d'intérêts et euh, pour François Evalde, simplement, je vais vous rappeler, par exemple, que donc on le retrouve à la tête de l'Observatoire du principe de précaution, qui dénonce qu'il est censé observer la bonne application du principe de précaution, ses intérêts, ses vertus et ses défauts, euh, et qui, quand on regarde les choses de près, ne fait que taper sur le principe de précaution pour l'enlever de la Constitution et l'enlever du traité européen. Donc, observatoire du principe de précaution. On le retrouve à Écologie d'Avenir, là aussi, membre influent, influent euh, c'est le site-tank créé par euh, Claude Allègre. Là aussi, quand on creuse sur les financeurs, on retrouve nos entreprises du CAC 40, avec en tête, là, il y a des hiérarchies, euh, l'union des, des, de des industries chimiques. On le retrouve dans, euh, comme président de, du conseil scientifique de la Fondapol. Fondapol, donc, euh, dirigé par euh, Dominique Régnier, euh, financé, c'est une fondation, mais en même temps, c'est le syndicat de l'UMP, euh, et qui, parmi ses financeurs, euh, on retrouve aussi la, la longue liste des, des entreprises du CAC 40. François Evald a été aussi au conseil d'orientation de l'Institut Montaigne, dont on, dont on va beaucoup parler, qui a les mêmes financeurs, hein, euh, etc. etc. Et des personnalités comme ça, il y en a un certain nombre euh, qui sont euh, omniprésentes euh, et qui viennent nous dire en permanence donc, ce qu'il faut penser sur euh, les problèmes de nos sociétés et les manières de les résoudre. Voilà, rapidement, peut-être un peu trop. Je passe la parole à Olivier qui va vous développer d'autres aspects. Oui, bonsoir. Donc après cette présentation donc, de à peu près comment fonctionne un think tank. Euh, moi, je vous propose un, un circuit pour euh, voir ou découvrir, mais ça, je pense que vous n'êtes pas forcément... À mon avis, vous les connaissez à peu près tous, mais donc un circuit pour, à la rencontre des chiens de garde qui, se, qui peuplent les think tanks, pour reprendre l'expression. Euh, les nouveaux chiens euh, dont, je, dont je fais référence au film que vous avez certainement tous vu. Alors d'abord, j'aimerais faire une petite, euh, une petite citation, j'ai trouvé ça ce matin. En, en fait, je cherchais le livre de Nicolas Bavrez, qui, qui l'a sorti en 2007, et qui s'intitule « Que faire ?». Et je ne le retrouve pas, et je suis retombé plutôt sur euh, le bouquin d'Accardo euh, qui s'intitule « Introduction à une sociologie critique », sous-titré « Lire Pierre Bourdieu ». La citation est la suivante. Elle est de La foucault L'intérêt parle toutes sortes de langues et joue toutes sortes de personnages, même celui du désintéressé. Eh bien, il me semble que cela convient tout à fait aux personnages que nous allons rencontrer. Je commence par Terranova. Terranova, c'est un think tank qui se situe donc dans l'orbite du Parti socialiste. Son personnel est composé principalement de gens qui viennent euh, de proches donc, de DSK, proches euh, de Rocard. D'ailleurs, euh, Rocard est le président du conseil d'orientation de Terranova. On y trouve euh, des gens, des, des experts, des économistes dont vous avez dû vous esclaffer en écoutant euh, les prévisions, donc notamment dans le film euh, Les nouveaux chiens de garde. Donc, je vais passer rapidement sur, sur euh, leurs noms. Eli Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS et pantouflard dans une demi-douzaine de conseils d'administration. Daniel Cohen, euh, professeur d'économie à l'école nor normale supérieure. Donc ça, c'est comme ça qu'il est présenté sur le site de Terra Nova. Mais si vous avez vu le film, et euh, conseiller de la Banque Lazare, et euh, administrateur d'un certain nombre de, euh, de sociétés. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, professeur à l'Université Paris-Dauphine, et administrateur, et ceci et cela. Vous avez euh, toujours dans le conseil d'orientation de Terranova une autre population, euh, la population des, comment dire, des du personnel médiatique. Olivier Duhamel, qui, a été un, enfin, qui est un universitaire mais qui a une émission sur Europe 1. Euh, un, le président du, du directoire de, du quotidien Le Monde, qui s'appelle Louis Dreyfus. David Kessler qui est à France Inter Denis Oliven, alors sur le site, est un titre, il est désigné comme président du directoire du Nouvel Observateur en fait donc maintenant il est passé à Europe 1 donc, euh, voilà, donc. Denis Oliven, directeur d'Europe ex-directeur du Nouvel Obs Je passe, il y en a toute une tripotée il y a, dans Terra Nova, il y a une spécificité, c'est-à-dire il y a une filière euh, chrétienne et euh, notamment euh, liée à la revue Esprit. Donc vous avez Olivier Mongin, directeur de la revue Esprit, Marc-Olivier Padis, Esprit, rédacteur en chef, euh, Joël Roman, vous avez aussi donc, des gens qui sont à la charnière d'esprit et d'alternatives économiques, comme Thierry Pêche. Vous avez euh, des gens sympathiques, comme Christian Chavagneux, d'Alternative économiques. Donc euh, Alter Eco, c'est aussi une, une revue euh, donc, euh, imprégnée de, de christianisme social. Vous avez une... une, une vous avez une autre population, donc euh, c'est, je crois, le seul think-tank important qui comprend des syndicalistes dans son conseil d'orientation, mais n'ayez pas peur, il s'agit de la CFDT. <rire> Et en plus, c'est vrai. Donc, Anouchèche Caravard de la CFDT, Gaby Bonan de la CFDT. Euh, vous, donc ça, c'est le collège Société Civile. Voilà. donc les, les autres think tanks ne se donnent même pas la peine d'aller recruter euh, des syndicalistes. Fustile de la CFDT. Vous avez une population qui est assez nombreuse et que l'on retrouve, elle, dans tous les think tanks, les, fi les financiers. Vous avez Hakim El Karoui, Rothschild et compagnie. Ancien, je ne sais plus, euh, donc il y a eu une vie avant, alors, mais je, je, je confonds. Euh, Guillaume Enzo, Rothschild et compagnie. Jean, Perle, Jean Perlevade, euh, banquier d'affaires et proche de, euh, Bérou, de François Bérou. Mathieu Pigas, qu'on ne présente presque plus, euh, donc vice-président de la Banque Lazare euh, et puis actionnaire, euh, enfin membre de la Troïka qui dirige le monde, enfin qui contrôle le monde. Et, quel... et enfin, euh, donc deux autres personnes qui sont moins connues du grand public, Bernard Spitz, qui est rocardien, haut fonctionnaire rocardien, qui dirige maintenant la FFSA, qui est donc la Fédération française des sociétés d'assurance. Voilà. Et euh, toujours euh, donc quelqu'un qui, qui réunit plus, euh, de, donc qui est un financier enfin euh, qui s'appelle François Villeroy de Gallo, qui est l'un des cadres dirigeants de BNP Paribas et qui a aussi pour euh, particularité on retombe sur euh, il est à cheval en fait sur deux euh, positions il est financier et il vient aussi de la filière euh, sociale chrétienne. C'est une grande figure du monde patronal chrétien. Alors euh, Terra Nova euh, entretient des liens privilégiés avec euh, des médias comme Libération et le Nouvel Ops. Je pense que vous en êtes euh, rendu compte. Donc, en fait, euh, le Think Tank fournit auprès de ces médias euh, des études, des rapports, qui font l'objet de une et qui créent l'événement du jour ou de la semaine. On en, on en a eu un, un exemple très récent. Donc, euh, Libération, mardi 6 mars... La Lune, Sarkozy et les riches, les vrais chiffres. Donc en fait, ça présente d'une manière journalistique une note qui était sur le bilan redistributif de Sarkozy. Donc euh, grosso modo, les ménages les plus aisés et les entreprises ont bénéficié des transferts instaurés par le, sous ce quinquennat, au détriment des, de tous les autres ménages. Cette note a été rédigée par le pôle économique de Terranova, qui est dirigé, je n'y peux rien, c'est comme ça, par Thomas Chalumeau, directeur dans une banque d'investissement et maître de conférence à Sciences Po. Précision sur son curriculum vitae, il rejoint en 2004 l'équipe économique de Dominique Strauss-Kahn, donc une valeur sûre. Ce bilan redistributif du sarcosisme, euh, en fait, il aurait pu avoir un impact encore plus grand. Mais il lui manquait une tête d'affiche. Thierry Chalumeau, personne ne le connaît. Mais Terranova avait fait assez fort, il y a quelques mois, en sortant un rapport euh, dont, le principe, enfin, dont la signature principale était Martin Hirsch, tout le monde connaît. Euh, qui était, dont le sujet était la limitation des hauts revenus. Alors là, un, un truc qui me fait rire, c'est-à-dire que quand à gauche, du, dans la, la frange la plus à gauche du PS, et au-delà du PS, donc encore plus à gauche, quand on, gueule, enfin, quand on, on soumet ce problème, c'est-à-dire pourquoi les écarts, de, les inégalités se creusent, et, les, et le... Le fait de ne pas contrôler la hausse des revenus des plus privilégiés euh, ne fait qu'aggraver la, la situation. Donc nous, nous sommes archaïques en fait. Mais quand Martin Hirsch le publie chez Terra Nova, il est moderne. Donc, je ferme cette parenthèse. Le rapport de Martin Hirsch fait immédiatement la une du nouvel OPS. Et l'ancien commissaire de Nicolas Sarkozy, l'ancien commissaire pardon, à la solidarité active de Nicolas Sarkozy, je l'oublie toujours, était l'invité de la matinale de France Inter la même semaine. Le rapport, euh, je vous le résume en deux mots, euh, « Les patrons se goinfrent, c'est pas bien, discutons-en discutons ». Bon. Euh, interrogé donc par l'IB par aussi à ce sujet. Question, que pensez-vous, Martin Hirsch, des propositions du chef de l'État sur les hauts dirigeants Réponse du commandant Hirsch. Elles vont dans le bon sens et figurent presque toutes dans le rapport, dans le rapport publié avec Gaby Bonan pour Terra Nova. Martin, bon, fort de, ses, fort de ses états de service, Martin Hirsch est aussi le bienvenu dans un autre think tank qui s'appelle l'Institut de l'entreprise. L'Institut de l'entreprise, bah, on ne peut pas lui reprocher d'avancer masqué, puisque c'est un think tank créé par des patrons pour les patrons. Leur principal public, ce sont des cadres dirigeants, euh, donc c'est... Euh, euh, les, oui, c'est-à-dire les cadres dirigeants et les cadres qui sont en dessous et sans qui la machine, euh, s'ils ne transmettent pas les ordres, la machine se grippe. Donc là, Martin Hirsch, le 13 septembre dernier, était l'invité de l'Institut de l'entreprise et il a débattu sur « Je vous le donne en mille », quelle place donner à l'entreprise dans la lutte contre la pauvreté. Quelque chose qui a dû faire euh, vraiment avancer le Schmitt bic. Donc comme indication, dans le conseil d'orientation, on a des vedettes. Henri de Castres, PDG d'AXA, Henri Latman, qu'on va retrouver, donc euh, lui qui est, euh, qui est chez Schneider et qu'on va retrouver à l'Institut Montaigne. Et Michel Pébreau. donc euh, en, qui a été le, le PDG de BNP Paribas et qui, dans l'histoire des think tanks, euh, a joué un rôle très important euh, puisqu'en 2005, il sort son rapport sur l'endettement euh, public en changeant la définition. Euh, et alors, cet esprit éclairé euh, a, en 2007, mis en place au sein de l'institut de l'entreprise, une cellule de chiffrage des programmes. qu'Acrimed a très très bien analysé à l'époque. On, on s'est servi en partie euh, de ce travail et nous le mentionnons d'ailleurs dans le livre. Euh, donc euh, l'idée est simple le programme qui veut le plus modifier l'état de choses et disqualifié d'office, puisque c'est le plus coûteux. Et en l'occurrence, bon si le programme de Ségolène Royal ne changeait pas grand-chose, le programme de Nicolas Sarkozy était encore moins coûteux. Donc euh, ça permet de, de faire une communication, vous partez comme ça pendant trois mois sur une communication et, et l'Institut de l'entreprise et Michel Pébreau deviennent le censeur du débat politique. Et cette euh, pratique malheureusement s'est développée puisque maintenant non seulement l'Institut de l'entreprise a une cellule de chiffrement, mais également l'Institut Montaigne en partenariat avec Les Echos, s'il vous plaît, qui est un excellent journal, par ailleurs. Et euh, j'ai oublié, il y en a un troisième. <rire> Ça ne te dit rien. Bon, voilà, bon il y en a un troisième, ceux qui sont intéressés, vous, vous le trouverez. Euh, je m'en excuse. Euh, vous je passe à la fondapol. La euh, fondapole. Peut-être, excuse-moi. Oui, oui Oui. C'était juste une petite note au passage. Je me souvenais que l'Institut le, de l'entreprise euh, était euh, le Syntax ou le lobby qui a créé l'observatoire du principe de précaution dirigé par Eval. Hein, au passage, vous voyez, c'est à l'exemple de ces jeux d'emboîtement qui permettent de dire euh, que euh, le, le, le lobby ou le groupe de lobbying n'est pas nécessairement. Euh, Différent, en fait, euh, du think -tank, ce qui en est l'instrument euh, direct. Quoi. Et bien, pendant que tu parlais, je crois que la mémoire m'est revenue. Je crois que le troisième euh, think tank à chiffrer les programmes, c'était Ranova. Voilà. Alors, avec précaution, je vous le dis euh, avec précaution, il faudra vérifier. Ouais. Euh, un autre think-tank très intéressant s'appelle la Fondapol pour fondation pour l'innovation politique. Et alors là, c'est un think-tank qui a été créé directement euh, à la périphérie de l'UMP. Euh, par Jérôme Monod, à l'époque, il était euh, conseiller spécial du président Jacques Chirac. Manque de bol, Sarkozy prend les rênes de l'UMP et euh, les Chirakiens valse. en tout cas les, la, les manettes, euh, reviennent aux mains de, de Sarkozyste. Mais pas n'importe quel Sarkozyste. Pas de syndicaliste, pas d'artiste, euh, pas de chanteur. Nicolas Bazir, énarc Euh, conseiller, je euh, je trouve pas la ligne exacte, mais bon, associé gérant, il a été associé gérant de la banque, euh, de la banque Rothschild, euh, il a été dire, directeur de cabinet de Baladur de 93 à 95, et il est un rouage essentiel de la galaxie Bernard Arnault qui est le français le plus riche euh, le plus riche et l'homme le quatrième homme le plus riche du monde et il a des soucis judiciaires euh, voilà donc il va se défendre devant les tribunaux charles bec -Bédé, ancien trader fondateur d'une euh, société de, de courtage en ligne hein, c'est à dire si vous avez un, un un ordinateur, une connexion internet, vous pouvez passer votre journée à racheter, à vendre des actions. Voilà. Donc lui, il a, introduit, il, a introduit, il a introduit sa société de courtage à un prix très élevé, et les derniers investisseurs, les derniers actionnaires individuels, eux, se, se sont pris une chute de 70% de la valeur des parts. Donc c'est un bon financier, puisqu'il est sorti avant. Grégoire Chartok. Rothschild. Euh, moi, ce qui me fait le plus rire pour la Fondapol, c'est qu'ils ont une petite préférence pour les experts médiatiques pas trop connus. À part, à part, à part, à part certains. Bon. Valeur, alors un, un petit bouquin euh, qui s'intitule Valeurs, révolution des valeurs et mondialisation par Luc Ferry. Ça doit être très, très pointu. Ensuite, qu on se retrouve dans Écologie d'avenir. Luc Ferry qu'on retrouve aussi dans les membres influents aujourd'hui d'Écologie d'avenir, donc euh, le -tank, euh, créé par euh, Claude Allègre. Et alors, euh, des noms là vraiment... Pas du tout connu, sans ironie aucune, Pascal Perry, auteur de quatre propositions pour rénover notre modèle agricole. Euh, Pascal Perry, c'est un prof de gestion. Mais là, on le fait plancher sur le modèle agricole. Okay. Autre, euh, autre, de, autre document, Réformer la santé, trois propositions par Nicolas Bouzou. Nicolas Bouzou, c'est un consultant. Voilà. Le premier, Pascal Perry s'est fait connaître sur les, les antennes d'RMC, dans l'émission Les Grandes Gueules. Nicolas Bouzou, lui, ben, il fait son métier, il sert les entreprises et il s'est fait connaître sur BFM. Deux chaînes du même groupe. Mais la Fondapole a aussi une star. Nico, euh, <rire> Dominique Régnier alors si vous ne connaissez pas Dominique Régnier, sachez qu'il est lauréat du prix du livre politique et du prix des députés. Donc il y a eu récemment deux jurys, les meilleurs journalistes politiques et les plus, je sais pas, les dé, une, un, choix, un, un choix de députés. Ils avaient deux prix à remettre et en fait, ils l'ont remis au même. Pour un livre qui s'annonce inoubliable, Populisme, la pente fatale. Ça fait... Moi, ça vous fait rire, mais moi, ça me fait peur. Voilà. Alors, Dominique Régnier, il ne le sait pas, c'est comme ça, mais il résume très bien la philosophie des think tanks. Et donc, je vais vous infliger une citation assez longue, mais assez éclairante, il me semble. C'était sur mots croisés, le 14 novembre dernier. Yves Calvi qu'il connaît bien, puisque il do, il, Dominique Régnier doit avoir euh, haut la main le record de passage assez dans l'air. Ah, alors, non. Il, on, on les convoque pour qu'ils nous disent « mais peut-être que c'est un barbier, bar, barbier hein, peut-être que je me trompe ». Donc euh, Yves Calvi euh, je lui pose une question sur l'état de l'opinion à quelques mois de la présidentielle. et qu à quoi on peut s'attendre ensuite euh, comme, comme action du nouveau président Réponse euh, un peu longue de Régnier. Ce que nous voyons en ce moment, non seulement en France, mais aussi à l'échelle de l'Europe, c'est que pas un gouvernement, pas une majorité en Europe, de droite ou de gauche, ne fait autre chose que cette politique que nous appelons ici la rigueur. Pas un gouvernement... Pas une majorité, pas un pays où l'exercice de l'État ne consiste pas à démonter l'État-providence, à réduire les dépenses publiques, à reprendre ce qui avait été donné dans les décennies précédentes. Pas une exception, pas une. C'est sans retour. Nous allons passer les années qui viennent. Gauche ou droite au pouvoir, ce sera pareil. Nous allons passer les années qui viennent à démonter pièce par pièce pour fabriquer, bien autre, pour fabriquer autrement, bien sûr pas pour que ce soit un champ de ruines, à démonter pièce par pièce ce qui avait été monté, monté pièce après pièce depuis la libération. Eh bien, ça, c'est fini. Un nouveau cycle s'ouvre et ce sera très différent. Voilà. En gros, en quelques lignes, euh, voilà toute, euh, la, vous pouvez vous passer de lire toute la production des think -tanks, qui est assez abondante, en particulier pour la fondation d'Apol. Euh... Bon, grosso modo, euh, n'espérez pas le changement, ne faites rien pour que ça change. Euh, euh, voilà, et ça s'appelle encore la démocratie. Alors, une caractéristique euh, assez généralement partagée par les think tanks, c'est que leurs experts, que ce soit Nicolas Bouzou euh, ou Luc Ferry ou euh, Dominique Reynier, circulent euh, entre les think tanks. Euh, en ce moment, la Fondapol reçoit Gilles Kepel pour son livre « Banlieue de la République », qui a pourtant été écrit par pour l'Institut Montaigne. Euh, je n'ai pas lu ce livre, mais euh, si vous allez sur le site de la Fondapol, à mon avis, euh, bon, la thèse, c'est grosso modo les, la révolte des banlieues en 2005, euh, l'islam a à y voir quelque chose là-dedans. Donc, euh, une thèse euh, qui doit être très difficile à soutenir, mais il a écrit un, un livre là-dessus. Donc, euh, J. Keppel euh, a écrit pour l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne, donc euh, c'est un petit peu le think tank qui a lancé la mode. Il faut dire qu'il était particulièrement bien doté euh, en capitaux et aussi en capitaux symboliques, puisqu'il réunit, quand même, il réunissait euh, à l'époque des gens très importants, euh, dont son fondateur Claude Bébéard. Et alors euh, les fondateurs décrivent l'Institut Montaigne comme répondant à un besoin. D'abord influencer utilement le débat public en apportant des idées pragmatiques et originales. Ensuite, il faut un constat, le débat public étant souvent le monopole des partis politiques et de l'administration, horreur, nous voulons donner la parole à des acteurs de la société civile venus de divers horizons et qui cherchent à s'affranchir des schémas de pensée préexistants. Alors, qui sont ces représentants de la société civile Regardons dans le comité directeur, outre Claude Bébéard, il y en a un que j'aime beaucoup, Nicolas Bavrez. Il est d'une famille, en fait, qu'on n'a pas rencontrée. Donc, je vous rappelle, donc il y avait, grosso modo, il y avait les financiers, les hauts fonctionnaires, il y avait la famille sociale chrétienne, et ainsi de suite... Euh, ben vous avez aussi les avocats, une profession. Donc lui, il est avocat d'affaires, en plus d'être économiste et universitaire. Euh, bah, avocat d'affaires, euh, il n'y a pas à chercher très loin. Son, son but, c'est de servir l'entreprise. Donc, donc il sert l'entreprise. Il est très connu pour avoir écrit son livre sur le déclin français. Alors Je ne sais pas si c'est le titre exact. Euh, et depuis, il est invité sur tous les plateaux télé, les radios, et ainsi de suite, à donner son avis euh, lumineux. Mais il souffre malheureusement de la même cécité que Michel Pébreau, puisque donc, dans le livre qu que Nicolas Bavrez a écrit en 2007 et que je ne retrouve pas, malheureusement, euh, Nicolas Bavrez donnait en fait le, le plan de, de marche du prochain quinquennat, et il vantait le mérit, les mérites de la finance, euh, il vantait les mérites du modèle espagnol qui, depuis, s'est effondré. Et il était particulièrement clairvoyant, puisque déjà, il faisait partie des cassandres qui euh, s'inquiétaient de l'endettement de public. Donc, il assurait, je cite, que l'absence de toute marge de manœuvre interdit à l'État de jouer un rôle contracyclique, c'est-à-dire euh, d'intervenir pour éviter une récession. Par exemple, lorsque les banques s'écroulent en 2007-2008, donc on ne peut pas dire qu'il est mis vraiment dans le mille, puisque l'État est vraiment intervenu, comme vous le savez. On retrouve euh, une autre personne euh, venue du domaine du, du droit qui s'appelle Guy Carcassonne. Donc Guy Carcassonne... Un long parcours au sein du Parti Socialiste. Euh, de l'a brocardé injustement, je dois dire, bien des fois. Mais il le méritait peut-être, finalement. Et Guy Carcassonne, une autre particularité, c'est qu'il est aussi, euh, il fait partie aussi de Terra Nova. Je passe sur Michel Godet. Je vous renvoie au film. C'est celui qui a un leitmotiv, c'est le travail coûte trop cher, le travail coûte trop cher, le travail coûte trop cher. 1993, le travail coûte trop cher. 2000, le travail coûte trop cher. 2005, le travail coûte trop cher. Bon, L'Institut voilà. Montaigne euh, a une particularité, c'est qu'ils sont suffisamment riches, pour ce, et puis ils ont suffisamment d'entre-gens, pardon, plutôt, euh, pour... Euh, se faire financer euh, des campagnes télévisées. Donc, ils avaient fait le coup en 2007, sur TF1, pendant, pardon, euh, pendant, pendant un mois, je crois, euh, cinq minutes avant le journal de 20 h Là, ce coup-ci, c'est euh, CCC sur BFM Business, BFM TV et sur RMC. Donc, ils préparent un certain nombre de propositions pour, euh, qui doivent être prises dans la campagne, et ainsi de suite... Euh, je vous en fais grâce, mais grosso modo, c'est autour de l'accès aux soins et des retraites, avec cet intitulé Préparer la prochaine réforme. Dans le livre, nous parlons déjà de, de leurs précédents travaux, et c'est assez, assez éclairant. Il. Euh, sur le site de l'Institut Montaigne, il euh, présente aussi en ce moment euh, une émission euh, à venir sur LCP, donc qui s'est déroulée hier, pardon, euh, présentée par Patrick poivre d'Arvor et avec comme invité vedette Pascal Lamy. Dir... J'entends « ah mais... », mais nous avons donc euh, un point commun. Pascal Lamy, donc le directeur général de l'OMC, euh, donc, euh, qui a un petit peu à voir avec la libre circulation euh, des capitaux, des biens, dans une optique euh, de concurrence, euh, comme on dit déjà... Euh... Libre, et libre et non faussée, voilà. Donc euh, Pascal Lamy est un habitué des think tanks. Invité sur... Une, euh, lors d'une émission de l'Institut Montaigne. Il est aussi euh, président d'honneur de notre Europe, le Think Tank, euh, fondé par Jacques Delors. Il est aussi membre, euh, je ne sais plus de quoi, du Conseil d'orientation scientifique de la Fondation Jean Jaurès. Donc la Fondation Jean Jaurès, c'est un petit c'est un peu le pendant de la Fondapol. C'est un think tank lié au Parti Socialiste, mais avec des liens vraiment encore plus étroits. Et on y retrouve donc dans ce think tank, qui, fait, qui ne fait pas que think tank. Ses activités sont beaucoup plus larges. On y retrouve beaucoup d'experts qui conseillent Terra Nova, Terranova, Think Tank, dont l'ambition, et je vous le rappelle, de rénover la gauche. Sans les classes populaires, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. <rire> C'est une liste. Alors, on, on retrouve. Les liens sont quand même... Enfin, donc, en, en, en fait, vous avez euh, la fondation Jean-Jean pour le dire vite, euh, reflète les rapports de force au sein du Parti Socialiste. Donc, euh, Benoît Hamon a un siège. Voilà. Donc, il est présent. Il n'est pas présent à Terra Nova, mais il est présent à la fondation Jean-Jean-Rest, euh, mais euh, un siège sur 15, je crois. Donc, vous avez un, person... à part ça, vous avez un personnel euh, politique et, et ainsi de suite, donc en commun avec Terra Nova. Conseil d'orientation scientifique, présent, Olivier Ferrand, fondateur de Terra Nova. Olivier Mongin de la Revue Esprit, Thierry Pêche euh, d'Alternative économiques, comme pour Terra Nova, François Villeroy de Gallo, cadre dirigeant de BNP, Mathieu Pigas, qu'on ne présente plus, et euh, je crois que j'ai gardé le meilleur pour la fin, et c'est vraiment la fin, le président du conseil d'orientation scientifique n'est autre que Daniel Cohen. Merci euh, ben, on va, la est passer la parole à la salle, si vous avez des réactions, des questions.